Un site d'archivage pérenne doit, par définition, garantir la conservation physique des données et leur intégrité. Les moyens techniques mis en œuvre doivent être fiables. Ensuite, la plateforme doit pouvoir s'adapter aux évolutions de la technologie et du matériel. La plateforme doit garantir la sécurité physique et logique des données afin de protéger les équipements de stockage. Seules les personnes habilitées pourront y accéder et pourront manipuler les données. La plateforme doit être évolutive et doit pouvoir traiter les gros volumes. Elle doit disposer d'outils de contrôle des supports et d'aide à la gestion des risques. Enfin, la plateforme doit fournir des historiques ainsi que des statistiques. Pour vérifier qu'elle continue de présenter les garanties attendues, des audits doivent pouvoir être réalisés.